Salut à tous, allez c'est parti pour l'expresso des figurines, des jeux de plateau, du JDR comme d'habitude, du carton rouge peut-être un petit peu aussi et puis l'actu de la page, on commence par ça. En attendant, n'hésite pas à commenter, à liker et puis à partager et à t'abonner, ça n'est pas déjà fait. C'est parti Et on commence avec euh, l'actu de la page euh, Bonne Nouvelle au mois de mai. Je suis pas mal en vacances, donc on va pouvoir travailler pour vous. Vous euh, vous posez pas mal de questions, c'est vrai qu'on est pas mal en retrait ces derniers temps. Donc euh, il est prévu de tourner des Let's Play de X-Wing, des Let's Play de Star Wars Légion et enfin également un Let's Play pour euh, Star Wars Armada. Voilà, on vous prépare tout ça, vous allez voir, ça va être sympa. Normalement on devrait euh, passer une fin de printemps, euh, début d'été ensemble, ça va être cool. En même temps, voilà, il me faut du temps pour faire ces choses-là, donc je vais optimiser les vacances là-dessus. Sinon, n'oubliez pas, vous pouvez également me retrouver sur Twitch. Alors là, la qualité est <rire> un petit peu en dessous. Euh, comment dire, c'est euh, plus euh, voilà, plus home, euh, home stage. Et puis, bah, on discute, on échange, on fait de la peinture, du montage et du jeu vidéo. Je sais, je le dis beaucoup, mais cette fois-ci, on passe aux vrais actus. Et je commence avec un carton rouge, un double carton rouge en fait, un premier carton rouge pour Atomic Mass Game. Euh, ça fait maintenant quand même pas mal de temps, hein, presque 6 mois hein, qu'ils ont repris la licence Star Wars. Et à ce jour, lorsque vous allez sur leur site internet, c'est toujours un site exclusivement euh, orienté sur euh, Crisis Protocol. Alors évidemment, c'est leur premier jeu, hein, donc euh, c'est normal, mais il n'y a absolument aucune référence à l'univers Star Wars sur leur page internet. Alors bien sûr, ils parlaient énormément sur Twitch de Star Wars, et ils parlent énormément sur YouTube et également sur leur Facebook. Mais je trouve dommage, lorsque l'on reprend euh, ben, comme ça une licence de qualité, de même pas mettre une page Work in Progress... Euh, pour signaler que ben voilà c'est là que les choses vont se passer. D'autant plus que même si euh, Fantasy Fly Game continue à communiquer sur le jeu, euh, on comprend bien qu'ils sont en train de lever le pied, hein. la licence ben, euh, c'est plus euh, de leur fait. Donc on a encore eu quelques informations et quelques articles sur le AA5, mais euh, bah euh, là on commence à, ça commence à être le désert. Le désert numérique sur des jeux comme Armada, comme, comme Légion, et moi je trouve ça inquiétant, donc il faut peut-être temps qu'il se bouge un petit peu les fesses. Deuxième carton rouge, là aussi c'est pour Star Wars, mais c'est pour X-Wing Principalement pour le Raider. Le Raider V2, là, ça commence à m'agacer profondément de me promener sur Internet et de euh, le voir dans euh, différents euh, sites euh, de e-commerce euh, en vente, euh, soit en, en, en pré-vente, euh, soit en pour-information. Euh, certains sites marquent sortie pour euh, fin 2020. Je ne sais pas s'ils se sont rendus compte qu'on était au mois de mai 2021. Euh, donc voilà, je pense qu'il y a un moment, euh, on a beaucoup critiqué euh, Games Workshop euh, sur euh, Cursed City, mais je pense qu'il y a un moment il faut être capable de dire « Stop ». On ne sait pas où on en est, on ne sait pas si ça se fera. Euh, donc on arrête de déconner, on arrête d'en parler. Euh, là, voilà, c'est vrai que vous retrouvez ce Raider à un peu près partout. Euh, euh, c'est grave quand il est en précommande, euh, moins grave quand il est pour information. Mais quand il est pour information avec une date de sortie euh, prévue pour euh, fin 2020, euh, bah, mettez à jour vos, vos, vos sorties et puis, euh, puis voilà, quoi, qu'on qu qu en arrête de ce côté-là. Moi, je suis pas mal sollicité sur cette sortie. Il y a des gens qui me demandent où c'est que ça en est. Euh, renseignements pris, euh, pour l'instant, euh, ça n'existe pas. Et on commence les sorties avec les jeux de plateau, et notamment Aurora Arkham 3 édition, hein, le secret de l'ordre qui devrait pas tarder à se montrer fin mai début juin euh, bon grand classique des extensions de nouveaux personnages de nouveaux lieux vous allez retourner à french hill euh, à l'intérieur de cette boîte vous allez également retrouver trois scénarios et puis environ 130 nouvelles cartes de rencontres et d'événements que vous pouvez bien entendu associer aux parties antérieures on sera aux alentours de 35 36 euros pour cette extension N'oubliez pas, il vous faut hein, bien entendu le jeu Horror Arkham 3ème édition pour pouvoir y jouer. Ensuite on aura le jeu euh, Cryo qui euh, va vous permettre euh, de partir à la découverte d'une planète euh, glacée. Alors euh, vous êtes dans un vaisseau avec un équipage euh, qui, euh, qui est cryogénisé et euh, bah, vous devez veiller sur lui en exploitant euh, les ressources de la planète, en envoyant euh, des drones euh, pour euh, voilà, euh, aller à l'exploration, trouver les meilleures ressources et puis euh, développer euh, les meilleures technologies. Voilà, je trouve que euh, le jeu est plutôt intéressant. C'est à partir de 14 ans. C'est pour 1 à 2 heures de jeu. Alors attention, c'est assez long. 2 à 4 joueurs et on sera sur euh, 55 euros. On va retrouver également euh, le diptyque. Equinox, donc Equinox c'est un jeu de cartes euh, avec un système d'enchères en fait. Et euh, l'objectif en fait pour les personnages c'est euh, d'être euh, éligible à euh, rejoindre le légendaire livre des contes. Je trouve que c'est plutôt féerique graphiquement. Euh, c'est euh, très très beau euh, là par contre. On est plus abordable, c'est ça à partir de 8 ans. Euh, on va avoir 2 à 5 joueurs pour des partie de 30 minutes à une heure grand maximum, ça c'est plutôt sympa. Le jeu est totalement en français, il y a deux boîtes, une boîte purple et une boîte green euh, qui n'ont absolument euh, aucun effet sur le contenu, hein. c'est juste le packaging qui change donc voilà, si vous avez une préférence pour l'un ou pour l'autre, eh ben, vous savez que vous avez le choix entre les deux. Je trouve ça un petit peu bizarre de faire deux boîtes sans qu'il y ait forcément, ne serait-ce que, voilà, un, un, un léger soupçon de, de différence. Mais voilà, c'est un parti pris graphique, en tout cas, c'est les informations que j'ai. On sera sur du 32 euros. Sinon, on va également retrouver le très beau euh, Dunaya, euh, là aussi un jeu de plateau qui est basé euh, sur le développement euh, de vos technologies, les interactions entre elles. Euh, vous allez déployer euh, des robots et puis vous allez pouvoir activer vos robots avec des systèmes d'activation par dé. Euh, je trouve que le système d'activation par dés est de plus en plus euh, usité euh, dans le monde euh, du jeu hein, euh, où on lance les dés, on a des résultats en fonction des résultats que l'on a on va pouvoir utiliser ces dés là pour les attribuer comme ça, les distribuer et, euh, et gérer euh, les activations euh, de ces personnages, en l'occurrence ici euh, des, des robots, ce qui est assez intéressant c'est que pour ce jeu il y a tout un développement sur votre plateau personnel de vos technologies, des interactions euh, des liaisons que vous faites euh, sur celle-ci puis vous aurez également la possibilité d'aller euh, capter les technologies euh, de l'adversaire euh, qui est en face. Euh, donc c'est plutôt intéressant. Là on est sur du 2 à 4 joueurs. Euh, 30 minutes à 1 heure de jeu. Attention, plus de 12 ans. Euh, c'est quand même un jeu qui euh, se veut expert. On sera euh, pour un prix de 35 à 36 euros en fonction des crémeries. Bon sinon on aura aussi euh, la sortie de Cloud Age. Euh, un jeu qui peut être assez intéressant, au niveau du fluff déjà euh, j'aime bien l'idée, il y a des sociétés pétrolières qui ont euh, déclenché un immense incendie euh, qui a plus ou moins détruit la planète, et euh, le concept du jeu c'est que euh, ben, vous survolez cette planète dévastée à bord euh, d'un dirigeable et euh, d'une un, espèce de zeppelin, et en fait l'objectif du jeu c'est de survivre alors déjà en stuffant euh, votre Zeppelin euh, au mieux, en faisant des raids euh, au sol pour récupérer euh, ben, des ressources et puis pouvoir euh, maintenir comme ça euh, votre, votre équipe. Il euh, y a à la fois un système de deck building qui est intéressant et puis il y a un système justement euh, de cloud, c'est à dire que vous avez un plateau qui va euh, au fur et à mesure de la partie euh, être découvert. Euh, comme ça, vous avez une espèce de fog, en fait, de, de, de, de brouillard de guerre euh, au, au fur et à mesure que vous avancez. Et puis, ben, en plus de retrouver des ressources, il va falloir combattre euh, les méchants euh, représentants de euh, la cloud, euh, de la société qui a, qui a mis le feu pour, euh, pour avoir des ressources. Donc voilà, on est à la fois sur un deck building, à la fois sur un plateau déroulant à, à découvrir, à la fois un plateau avec, euh, avec son zeppelin à euh, un système de deck, euh, j'aime bien, euh, c'est à partir de 10 ans, donc c'est plutôt accessible, on est sur des parties par contre de 1 à 2 heures, donc ça peut être un peu long avec euh, euh, des enfants de cet âge là, par contre on est à 1 à 4 joueurs, et pour l'instant, bah, malheureusement, j'ai pas euh, de prix euh, ni de date, euh, mais euh, voilà, ce je, jeu là me fait de l'œil. Voilà, sortiront euh, également Capital Luxe 2, euh, la version euh, Génération. Euh, on aura un deck de cartes pour Aurore à Arkham, hein, qui s'appelle dans euh, le Maelstrom. Et puis sinon, euh, côté euh, Yellow, on va avoir euh, deux euh, exits le jeu avec le vol vers l'inconnu et euh, l'affaire du Mississippi. Euh, chacun de ces volumes sera aux alentours de 13 euros. Allez, l'avenir de la page passera également par euh, Dune. Dune qui va normalement euh, être traité euh, au cinéma... On espère d'ici la fin de l'année, peut-être début de l'année prochaine. Le Kiddle Game va proposer un jeu de plateau qui s'appelle Dume Imperium. Euh, J'ai fait la demande par intermédiaire de leur fiche de réclamation euh, pour pouvoir vous présenter le jeu. Donc Pour l'instant, j'attends leur validation. Euh, ça devrait normalement hein, sortir d'ici le mois de juin. Euh, J'espère qu'on pourra revenir dessus. C'est un jeu à partir de 13 ans pour une à deux heures de jeu. 1 à 4 joueurs, on est sur un, une espèce de deck building, avec euh, la différence c'est que chacun d'entre vous a une carte de personnage qui va quand même euh, pas mal euh, impliquer euh, un mode de jeu euh, particulier. Euh, sinon, bien entendu, il euh, y a également le jeu de rôle qui, va, euh, qui devrait euh, maintenant euh, pas tarder à, à pointer le bout de son nez, on, on espère. Quoi qu'il en soit, là aussi, on est sur le coup et euh, le jeu de rôle, le RPG de Dune, Adventure in the Imperium Core, euh, le Core Rulebook, euh, sera, sera présenté sur la page par intermédiaire de Jefferson. Petit clin d'œil sur la légende des cinq anneaux, euh, bon c'est exclusivement pour les anglophiles mais vous allez retrouver uh, The Present River uh, qui est en fait un roman qui uh, se situe dans la cité de Rokugan, uh, voilà je trouve que c'est un roman de Joss Reynolds. Euh, je trouve que c'est assez anecdotique pour en parler, euh, c'est intéressant je trouve qu'il se lance comme ça euh, dans des romans euh, euh, j'aime bien le cross-univers moi c'est quelque chose que j'affectionne particulièrement pour Warhammer 40k j'aime beaucoup, euh, pour Warhammer, pour Games Workshop en fait, j'aime pas mal lire des romans qui sont euh, associés, je commence à lire pas mal de romans également euh, côté Star Wars même si je m'en étais toujours défendu et euh, là voilà, je suis tombé sur cette anecdote euh, du euh, Poisoned euh, River donc euh, je voulais vous en parler, c'est pour les fans de La Légende, des 5 Anneaux et en anglais uniquement. Sinon, côté figurine, je voulais attirer l'attention sur le fait que euh, capitaine Uriel Ventry, s'est Toujours disponible chez euh, mon partenaire qui commence. Euh, voilà, pour euh, les fans de l'ultramarine. je sais que c'est un personnage qui commence à disparaître euh, des précommandes. C'est un Black Library euh, Celebration euh, 2021. Donc, n'hésitez pas. Si vous êtes Ultramarine euh, et que vous avez envie d'avoir un capitaine qui badass, celui-là est toujours disponible. Sinon, euh, côté euh, Infinity, on aura également euh, les sorties d'un euh, Military euh, Order Action Pack. Euh, pour euh, les Panocéans, euh, avec également euh, les Chevaliers de euh, Moteza et puis euh, un Padre Inquisitor Mondesa qui est vraiment de toute beauté. Si le jeu vous intéresse, n'hésitez pas à vous référer aux vidéos qui ont été faites dessus par Creative Wargame. Et puis également pour les fans de Dystopian War, euh, vous pourrez... Euh, remarquez la sortie euh, du euh, Mosaic Key. Je ne sais pas si je le prononce bien, mais c'est ce, ce, ce superbe battle set qui, qui déboîte parce que le porte-avions... Est vraiment euh, de toute beauté il va être accompagné de deux navires d'escorte et euh, du coup va intégrer les premiers euh, bombardiers euh, du coup volant hein, cette fois ci donc là c'est plutôt euh, plutôt fan euh, au niveau euh, au niveau Commonwealth. Euh, sinon euh, toujours pour euh, l'empire euh, vous aurez la frontlight squadron qui va vous permettre d'intégrer euh, là du coup des navires et un petit peu euh, plus light et puis côté euh, Lost World Exodus pour l'univers de Wild West Exodus vous savez on en avait déjà parlé il euh, y a du crossplay qui est en train de se mettre en place, euh, Wild West Exodus euh, va euh, essayer d'unifier son univers autour de l'univers également de Dystopian mais également de euh, Lost World Exodus, on va avoir la Legendary euh, Ichiko Kuga qui est vraiment de toute beauté lorsqu'elle est montée sur son espèce de euh, tigre géant, euh, voilà, ça c'est pour euh, les sorties de Warcradle Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair sur ce qui va nous tomber sur le coin du bec que, pour en mai euh, plutôt euh, fin juin bien entendu je reviendrai sur les sorties de star wars légion avec euh, notamment euh, le a5 et la lat n'oubliez pas que vous pouvez également commander euh, vos extensions star wars armada euh, chez qui commence je vous mets le lien sous la vidéo et dès que ça sortira on les présentera dans le cadre d'un let's play qui intégrera euh, les euh, fleet starter et euh, ces extensions qui sont plutôt bienvenues